Cela fait 60 ans. 60 ans que pour la première fois, les scientifiques ont commencé à établir le lien entre les activités humaines et les dérèglements climatiques. Un demi-siècle depuis que le Club de Rome nous a alertés sur le péril mortel d'une croissance économique sans limite. 30 ans depuis le sommet de Rio où Jacques Chirac nous disait « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Plus de 20 ans depuis le premier, la première conférence des Nations Unies sur le climat. Et nos émissions de gaz à effet de serre continuent encore et toujours à augmenter. Pendant que s'épuisent les ressources et que s'effondre la biodiversité, l'heure est au branle-bas de combat. Car généraliser à la planète entière, Madame la Présidence, ce fameux mode de vie européen que vous voulez promouvoir exigerait quatre planètes. Nous n'en avons qu'une et nous dépendons d'elle pour notre survie. Je vous remercie.